Depuis deux ans, je suis consultante à Cher Mobilities, spécialisée sur le marché du numérique, dans le recrutement des fonctions d'encadrement et de business développement. J'accompagne également les entreprises dans la conception de leurs dispositifs d'évaluation. Si vous êtes Service Delivery Manager, Bid Manager, Business Manager, je peux vous accompagner. Pour moi, comme pour HR Mobilities, la clé de la réussite d'une mission, c'est la proximité avec laquelle on va vous accompagner. On va passer du temps avec vous, du premier contact jusqu'à votre période d'intégration. Le plus important, c'est de rester proche de vos attentes et de vos problématiques et de vous accompagner dans l'identification de vos compétences et de vos potentiels tout en vous apportant notre expertise en termes de recrutement et de connaissances du marché de l'IT.